Salut tout le monde et bienvenue chez moi. Je m'appelle Léo, je suis architecte et ça, ben, c'est mon bureau. Comme vous pouvez le voir, les voyages, c'est plutôt mon truc. Surtout Londres, une ville incroyable où j'ai pu vivre à l'heure anglaise et suivre ma formation de landscape architecte. Et là, vous vous dites, ce mec, il a un truc. C'est vrai. Mais non, je suis pas pistonné. En fait, il suffit juste d'aller sur le site de Locke, Learning Opportunities and Qualifications. Et voilà, c'est tout. Je vous explique Allez, c'est parti LOC, c'est le portail européen vous permettant d'avoir accès à toutes les possibilités de formation en Europe. Ça le fait, non Et qui mieux que la Commission européenne pour vous donner des informations fiables et complètes En plus de ça, Euroguidance, acteur majeur de la mobilité en Europe, met constamment à jour la base de données pour une recherche plus facile et plus précise. Allez, je vous montre en cliquant ici, vous aurez toutes les offres de formation en Europe. Si vous envisagez d'être archi, designer, mécanicien ou banquier, la base de données vous permet de trouver la formation de votre choix. Vous voyez, en quelques clics, je peux avoir accès, et dans différentes langues, aux multiples possibilités de formation. Et c'est pas tout L'OX est un accompagnement pour toutes vos questions pratiques, que vous recherchiez la reconnaissance d'un diplôme, le montant de vos frais d'inscription, d'un ticket de bus ou tout simplement des renseignements sur les différents programmes d'échange comme Erasmus+, tout est là. Eh bien, maintenant c'est vous qui êtes pistonné. Allez les aventuriers, à vos claviers Pour avoir accès à toutes les informations sur les études et la formation en Europe, consultez le portail LOC. Alors faites comme Léo, Elsa, Yacine, Sandra, Harold. Une envie d'en savoir plus sur la mobilité Consultez dès maintenant le site www.eurolydance-france.org.